Ces images ont choqué la France. celle de deux bandes de rappeurs, plutôt celle de voyous. Bouba et Karis à la suite de cette altercation ont été placés en garde à vue. BFM TV, TF1 en boucle partout, c'est ça qui est incroyable. Mercredi 1er août 2008, 15h, départ d'une bagarre qui déclenchera une nouvelle polémique sur Booba et Caris de l'encre va couler, les clichés vont ressortir et les anti-rap vont profiter de cette affaire pour exprimer leur haine envers ce genre musical. Je vais te mettre un coup de pare-choc, pure bitch, je vais te ken discrètement. Je ne vais pas reprendre l'origine des clashs connus de tous, mais c'est justement une des vidéos qui a amplifié cette histoire à l'époque, qui a été remis sur le tapis par le joueur de BLBI pour défier Caris en combat. Maintenant, certains détails euh, laissent entrevoir que tout cela pourrait être probablement Qu'une mise en scène Je vous laisse écouter Ce que j'ai à dire Avant de juger Ok En tout cas Pour avoir discuté Avec nombre d'entre vous Sur Instagram On se pose beaucoup de questions Bienvenue dans cette vidéo Sur Booba Contre Caris Bon déjà, sachez que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, cette histoire me tue plus qu'autre chose, donc évidemment quand ça commence à être pris au sérieux par certains, je ne peux m'empêcher de troll. Mercredi, petit sondage sur Insta pour avoir des retours sur ce fight, sur qui miseriez-vous et surtout pourquoi À ma surprise, Karis est passé loin devant et on est passé d'une discussion full troll à des bails vraiment sérieux et plusieurs questions se posent. Pourquoi Boubar attaque Karis maintenant avec une vieille vidéo, sachant qu'il est également en pleine histoire avec Damso qui a énormément fait de dégâts Pour beaucoup, il choisirait la solution des clashs pour faire parler de lui, dans ce cas, petit combo de clash. De toute façon les gens aiment ça et il ferait tout ça par crainte de subir de plus en plus un essoufflement de ses auditeurs Même s'il frappe très très fort les premières semaines ses ventes à long terme ne creusent plus l'écart avec les autres artistes Par exemple pour sa première semaine si on prend Tron et si on ne compte que le streaming puisqu'elle a décidé de commencer seulement avec ça Il est loin voire très très loin d'Orelsan qui a déjà réalisé des scores de fou Mais sur le long terme soit un an après sa sortie c'est autre chose et en revérifiant les ventes je comprends mieux ce qui est sous-entendu par essoufflement Si on regarde sur une durée plus ou moins égale Ipséité de Damso, commando de Niska et la fête est finie d'Orelsan ceci Loin devant le duc avec leur disque de diamant Le jeune igno arrive en force en décrochant son triple platine Joule continue de choquer Bref, cette hypothèse a plus ou moins du sens Booba n'est plus dans le top, en tout cas matériellement Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi Booba veut du jour au lendemain faire un combat. D'après lui, il souhaite enterrer l'âge de guerre, faire ce comportement en 1 v 1 proprement avec le temps de préparation accordé, dans un octogone et avec un arbitre. Bon, pour la suite, vous savez lire, moi des vidéos de 15 minutes sur des posts Instagram, ça m'intéresse pas. Bref, je reprends. Cyril Ibra TV, Winamax et autres paris sportifs seraient de la partie. Ça part vraiment très très loin cette histoire. Légalement possible qu'il y ait un public euh, et l'argent récolté reviendrait à une association, en tout cas pour ce qui est des recettes de Booba. Sauf qu'une chose me dérange, leur guerre a déjà fait ses preuves. Tout le monde connaît ce conflit. On a bouffé pendant 3 mois de cette bagarre à Orly et ils avaient 5 ans pour faire ce fight. Imaginez deux secondes Booba qui tacle Karis depuis tant d'années qui veut le réduire à miettes tel Lafouine ou encore Rof. Pourquoi relancer cette vieille vidéo réponse de Caris en pleine période de promotion de Ornoir 3 qui sortira le 25 janvier Le pire c'est que cette hype va se tenir jusqu'en avril 2019 puisque le combat n'aurait lieu qu'à cette date là. Et juste pour rappel cet album est plus qu'attendu. Tous les auditeurs veulent retrouver leur Karis qui charcute des punchs donc Cop n'a vraiment rien à gagner alors que côté Caris, les ventes vont salement jump. Du moins le streaming. Et c'est pas du tout la, la logique de Ellie, ça. Moi je dis, se sont vidés une bouteille de duc ensemble et on croit qu'ils sont sérieux là avec euh, leur coup de parfum. La chose qui me met le doute aussi, c'est le fait de reverser tout à une association. Les paris seraient tellement élevés, en millions, comme dirait B2O, que ça m'étonnerait même pas que ce soit une mise en scène ensuite assumée. Tout ça pour la charité, évidemment, et qui serait donc pardonnable. Ou alors, et c'est très probable, Booba est très confiant et veut d'une pierre deux coups prouver qu'il est officiellement indétrônable tout en redorant son image après faits de l'aéroport. Bon, ça c'est d'un côté, mais si Caris gagne, on va vivre l'un des plus gros retournements de veste de Histoire. Le bateau des Ratpi ira rejoindre le Titanic Et vous l'aurez compris dans le cas contraire Carrière voire carrément vit en l'air pour Booba Et Caris irait rejoindre le cimetière des rappeurs Qui n'ont plus que leurs fidèles Il y a tellement de choses à perdre en fait que j'ai envie de croire en cette théorie Mais déjà encore faut-il que ce combat ait lieu Quelque chose d'une telle ampleur ne s'organise pas comme ça Surtout vu notre situation étatique actuelle Et ça croyez-moi qu'ils savent très très bien Bref alors Réalité au plus grand coup de pub du rap français Qui dure depuis des années, on va pas se le cacher Je m'attends à des commentaires me prenant pour un fou Même si je parle assez objectivement, on est quand même Nombreux à douter de la véracité de ce clash Posez-vous des questions, ça ne fait pas de mal Lâche post blo si tu valides cette théorie bien sûr J'attends également vos pronostics Skusku, on est là, maintenant pour ceux qui sont friands des clashs, le frérot rasca sort normalement Dimanche, une vidéo qui récapitule tous les embrouilles créés par B2O et surtout Pourquoi, d'après lui, il continue à mener ses clashs, ça annonce une petite vidéo Bien sympa, nous on se capte très bientôt, bonne fin d'année, ciao les Franjo